Bon, tout ta, toko voice après ça, tout Kuna to a kuna chemida, tout Ah, ça, a tout voice a vu ça, tout a voice tout le a vu ça, tout le kaka Donc, kuna le ki a analise ça, tout le a le monde euh, tous les messages tous les messages sont visibles voilà allez tout bandit tout démarrer je la bose la bose bon là la bose la j'aime beau aimer Oh là là, C'est triste Volume m'faye zati na soukati. Qui kako m'ana... Qui kako m'a Kajino, je sais pas quoi. Moi, j'ai entendu le live. Bon yon, kak. On voit non, evi n'anayibi voit na otey. Ma, oui, volume m'ana se. Si, qui yus a Tika Ariette je sais pas quoi. Moi, j'ai entendu le live. Mmh. Bon ou on a bandé ni n'oloba taya toyo qui na sé ozo n'a pas mis dans la tailor kuna pé na voilà kuna pé na o tsamu bimba pé bobangate toyo ka bo te. Toyoka, so toyo qui té kuna tokyo ou bien parce qu'on a comprendre t'en de ni na téléphone on a changé et bimaté te, même na téléphone on a celle la live bimason qui toko tokyo ou kangou kuna bobangate toyo ka ka mwandam Chica comme ana Chica ko lobama kambo arrière cage je sais pas quoi moi j'ai entendu le live c'est voilà, Evinga, voilà, la la voilà, il veut ça a besoin de, de nous pour la bon maçon... la te est azo guerte bototo you ba la felicitation moi moi na au bana na tu es non, non, il a été Comme, casse, a pas de casse, il a pas de casse. Non. a moi non, Au raté au lobby, au fingi, au fingi, au fingi. donc euh, moi, moi je veux pas, ah. je veux pas de contact comme ça. Non. Allô. Ah. et On bonne bon. soirée, bon. Bon. Bon. <coughs> <coughs> ah, Ritibote, Ritibote, tika, il a éviter. Ah, bon, ah, ah, e e Ritibote, tiko e Ah, tika c'est Ah, Ritibote, tika c'est bon. Ah, Ritibote, tika Ah, ben tika c'est bon. baby Ah, la, Bon, toi aussi ça a na à chaque jour. Mais parce que bota ta si. Tika kima. Tika kongwa Tika Kajino, je sais pas quoi. Moi, j'ai entendu le live. Donc, voilà, nao, evi nga je suis un de On a fini presque. C'est triste. Je hein? yeah. C'est guerre C'est C'est na C'est ça. <C 'est> Non, non, il y a un casse y a un casse-t-il. Il y té. eu un casse-t-il. Il y a eu un casse t a eu un casse t au fin y a eu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 si je suis un pas de je suis un homme qui n'a pas de n'a pas Mais la suis a homme qui n'a pas Je suis un n'a ah pardon. C'est la langue. Non, non, non, non, non, non. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. là. moi. C'est <rires> Il est, il est là oh, oh, oh. n'importe quoi t'as même pas honte T'as même pas honte Abingi na WhatsApp, abingi na WhatsApp na photo WhatsApp Na na a internet na Na 19h na ya mbaote. Baiko tinde la yo au y qui bah non, pour pour oh, oh, ]uh, moi, oh. out oh, oui, oh. Tu n'y Non, pas pourquoi vous le l'obésité, mais tu m'entends? Maman. Donc, vous avez l'obésité. Donc, vous avez l'obésité. Vous avez l'obésité. et bon, l'obésité. Vous au moni Vous avez l'obésité. Vous avez l'obésité. Vous avez l'obésité. Vous avez l'obésité. Vous avez l'obésité. Vous avez l'obésité. Vous avez l'obésité. Vous Vous pas. l'obésité. Vous avez Vous Vous Vous Vous vous il a frère, Non, Oui. Non, non, Suisse, Italie, Allemagne, Oui. il y a il y la à Oui, sûr. Oui, Mais non. y a quelques temps après, que ah, racisme, on a la nga kipe chéri. Nayo ki yo, chéri sa va, basi nyo se le o c'est bon, là j'étais énervé. bon. C'est bon, c'est bon. bon. c'est bon voilà toke chez toke siko Ala la kuna yete. Tanto lo banamino, oh, niyo so yaka wansala ne za babesko benga evi akotye na live. Baza rababwa dana banga bengye kapona so na soni na biso yo ke okay, evi nenga lo bitoke kuna toko osisa live kuna pa chemida. Toko bandele su ba voice. N Lelo toaka anaba voice kaka He <laughs> he. youtube you tibi. Ah, toko men 390. Se de sa ki saji. Matya ane so tando yo kango a ah, toke yo analize kuna. Sheno pe fweza visibilite. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite. Tozong a kuna shemida koyo. Tokei. Okay, allez, go. Tokei. Okay.